Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de V-Ray pour Sketchup et plus particulièrement de comment on éclaire une scène d'intérieur dans Véret, euh sans que ce soit ni trop cramé ni trop sombre et d'avoir quelque chose d'équilibré sans y passer des heures. Il y a des moyens super simples de faire ça. Maintenant, si vous débutez vraiment sur Veré pour SketchUp et que vous voulez apprendre l'interface, comment on règle la lumière, comment on règle les textures, l'éclairage artificiel, les HDRI, enfin tout un tas de choses. Vous pouvez télécharger dans la description ma formation pour les débutants V-Ray pour SketchUp. Il suffit d'entrer pour ça votre email, votre prénom et vous aurez accès à mes formations privées. Euh, voilà, donc sur ce, je commence tout de suite. J'ai installé moi V-Ray sketchup en version next version 4 donc l'interface elle a un petit peu changé depuis euh, depuis les versions que je vous ai proposé euh, que, que j'ai utilisé dans mes précédents tutos si vous vous utilisez la version 3.6 enfin, d'ailleurs dites moi dans la description quelle version vous utilisez comme ça je pourrais caler un petit peu mes tutos mais si vous utilisez une autre version de de, de, de verré pour sketchup parce qu'il y a les versions précédentes 3. quelque chose L'interface elle a changé un petit peu mais les pictos sont restés plus ou moins les mêmes donc je pense que vous pouvez réussir à suivre le tuto. Si ce n'est pas le cas vous m'envoyez une petite question et puis on regarde ça euh, très vite. Donc moi il est installé. Euh, on va tout de suite lancer un premier rendu sans que j'ai rien réglé. Juste voilà on voit qu'il y a déjà un peu de lumière, c'est ce que je voulais vous montrer. J'ai pas réglé de lumière, j'ai rien fait. J'ai juste cette, cette scène hein, toute simple d'intérieur et on voit que déjà euh, j'ai des lumières. Alors pourquoi ça Pourquoi c'est pas tout noir Ça devrait être tout noir parce que j'ai pas mis de lumière. Ah non, ce sont les, les lumières par défaut de SketchUp, les lumières d'ombre, vous savez. Euh, donc je vais aller dans l'Asset Editor ici et je vais vous montrer comment on désactive toutes les lumières déjà pour commencer, même si on va les réactiver juste après. Je vais aller dans l'onglet Lumière ici où il y a une ampoule et j'ai le Sunlight. C'est la seule lumière qui est, qui est déjà là et elle est là par défaut. Si je veux la désactiver, j'ai ici, je désactive ici mais ça suffira pas puisque si je relance le rendu eh bien la lumière est toujours là pourquoi parce qu'il s'agit en fait de la sunlight il suffit d'une s'agit d'une lumière environnementale Donc, elle est assez dans settings et dans environnement ici on voit que il y a quelque chose qui est coché là qui est actif en bleu il ya une image on peut cliquer dessus pour voir de quoi il s'agit mais en fait c'est une image blanche comme ça tout le qui éclaire ma scène je vais revenir en arrière et je vais tout simplement Décliquer, décocher ici background, ce qui fait que maintenant si j'en lance un rendu, il fait noir. Donc on pourrait utiliser la barre ici, la barre de lumière verrée. Mais on va pas le faire parce que ça c'est pour des lumières, des spots, des dome light, des ampoules, des plain light. On va peut-être utiliser le plain light. Mais on va faire un rendu d'intérieur de jour. Donc je réactive tout de suite environnement. Je pourrais par exemple, alors sunlight aussi, je vais le réactiver. Hop, on voit que j'ai une valeur ici à ce night, je peux mettre je sais pas, 5, Et donc là ça va éclairer beaucoup plus fort. C'est une première mani manière de faire en fait, pour éclairer plus fort, mais plus vous allez monter la, la force du soleil comme ça, plus vos rendus vont être longs. Ça va demander beaucoup plus de calculs à l'ordinateur, donc il y a des moyens de, de faire plus, euh, plus optimisé. Donc je vais le pousser un peu, peut-être je vais le mettre à 2 quand même, voilà. Dans l'environnement, on peut aussi dire que le chiffre ici au lieu de mettre à 1 ben, je le mets à 10 et puis eh ben, là aussi encore une fois ça va éclairer beaucoup plus fort la scène voilà tout ça parce que j'ai poussé à 10 mais encore une fois les temps de calcul vont être beaucoup plus longs. Donc je stop et je vais le remettre à 1 ce que je vous conseille de faire dans la, ben, la plupart des cas alors vous pouvez pousser un peu à 2 si vous n'avez pas réglé donc je reste avec quelque chose de sombre et on va pas directement jouer avec la lumière proprement dite mais plutôt avec la sensibilité de la caméra vous verrait considère que je fais le rendu là, ma vue c'est une caméra donc, je vais aller dans l'onglet caméra et si vous faites un peu de photos vous connaissez euh, les valeurs d'iso iso d iso qui euh, représentent la sensibilité du capteur par rapport à la lumière donc plus les iso vont être hauts, plus euh, ça va capter la lumière de manière euh, forte là c'est l'inverse on a exposition value qui a 14 plus ça va être bas et plus ça va capter fort la lumière donc je vous montre ça là le rendu il était comme ça je vais utiliser cet outil là région render pour faire juste un carré et là je vais faire un nouveau rendu le rendu quand je vais cocher va se faire juste ici et au lieu de 14 je vais mettre euh, je sais pas je vais mettre euh, 11 je fais entrer je lance le rendu et voilà donc là j'ai pas modifié la lumière j'ai modifié juste la sensibilité de la caméra à la lumière. L'intérêt de faire ça c'est que euh, ben, je vais pas avoir des temps de rendu beaucoup plus long et c'est parce que je joue pas sur les calculs de lumière mais juste sur la façon dont la caméra voit les lumières. Hop, on voit une différence quand même assez énorme. Donc, je vais lancer le rendu global sur toute la scène. Hop stop je relance. Ok il faut décocher ça pardon. Voilà, donc déjà j'ai quelque chose de vachement plus propre. Donc je pourrais baisser encore un petit peu parce qu'on voit que c'est encore un peu sombre à l'intérieur. Mais euh, je vais déjà vérifier quelque chose. Je vais faire apparaître le soleil de SketchUp. Donc je clique sur un endroit vide du menu. peut-être ici ou ici, un endroit vide. Et je vais apparaître les outils ombre. J'active. Et là, c'est l'outil le, le soleil savez, de SketchUp. Alors, on voit qu'il ne rentre même pas à l'intérieur. Ce qui serait bien, c'est de réussir à. Voilà l'orienter un petit peu que ça rentre quand même dedans alors ce que je vais faire c'est oh là, hop, je vais activer ombre et on voit que les ombres sont par ici donc je vais carrément, je vais tricher, hein. je vais tourner je vais tourner tout mon projet donc je sélectionne tout je prends l'outil tourner hop allez on va faire rentrer le soleil ce qui va faire que Ma scène, elle est modifiée, donc je vais aller me remettre dans l'autre coin là et je vais créer une nouvelle scène. Voilà. À peu près la même vue. Et j'actualise ma vue, mettre à jour. Voilà. Maintenant, si j'active Ombre, j'ai bien le Soleil qui entre. J'inverse la face ici. Qu'est-ce que ça va changer Eh bien, ça va être encore une fois beaucoup plus lumineux puisque le soleil est en train de rentrer de face. Et là, je suis carrément cramé du coup avec le soleil de face. Donc, je vais tout simplement eh bien, baisser la sensibilité de la caméra. Et Il va falloir ajuster comme ça. Donc, de, Je vais peut-être passer à 12,5. Attention, c'est pas 12,5, mais virgule. Sinon, Ketchup accepte, accepte pas. Et on va essayer de régler voilà, quelque chose de, de cohérent comme ça. le soleil se tape encore très fort donc à voir le soleil j'avais monté à 2 euh, peut-être qu'il va falloir tout simplement alors je vais passer en rendu interactif pour que ce soit plus rapide peut-être que le soleil ben je vais le laisser à 1 parce que ça crame quand même pas mal voilà je vois encore la couleur du sol voilà, le sol n'est pas complètement cramé donc c'est que c'est mieux comme ça Hop, ok. Donc de toute évidence on voit que ça a manqué de lumière un petit peu sur le côté là. Donc le soleil c'est super, il rentre bien. Euh, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aider un peu la lumière Alors si je remets le dernier rendu. Voilà, on voit que ici ça manque un petit peu autour. Là il n'y a pas de problème, le soleil rentre, mais ici ça manque, puisque le soleil ne rentre pas directement. Donc je vais tricher un peu, et on fait souvent ça dans les rendus d'archi, c'est qu'on va venir mettre un plain light ici, un rectangle light qui est juste là, voilà cet outil je clique glisse tout le long comme ça et on voit que ça m'a créé une lumière alors là la flèche m'indique que la lumière éclaire par là donc il faut que je fasse et je vais saisir la lumière et que je vais tout simplement la retourner je vais retourner le plan night je vais l'avancer un peu voilà et si je retourne donc logiquement dans mes assets lumière on voit que j'ai mon rectangle light qui est à 30 euh, pour pas que ça fasse un gros carré blanc et que ça obstrue complètement la vue je vais aller dans l'option et cliquer invisible ce qui va rendre invisible le carré blanc hop je viens dans la scène je regarde mon dernier rendu et je vais faire comme tout à l'heure un petit rendu de région je clique Et là, ça change pas énormément de choses. Donc on va tout simplement monter la valeur du rectangle light qui est à 30. On va le mettre à 200. Et puis on va recommencer. Allez, je vais faire un rendu global de la scène. Voilà, bon, on voit que globalement la lumière elle commence à être équilibrée, donc je pourrais encore améliorer tout ça. Euh, je pourrais euh, mieux régler les ombres ici, qui sont très très nettes. Alors c'est d'ailleurs ça, je vais vous le montrer tout de suite. Pour régler la définition des ombres, qu'elles soient un peu plus, euh, un peu moins nettes, en fait ça joue au niveau du Sunlight. Donc je viens sur le Sunlight, j'ai ici donc l'intensité du Sunlight, ce que je retrouve là. Mais j'ai aussi la taille. Plus la taille va être élevée, je vais mettre 10, plus l'ombre va être diffuse et donc vous voyez que là l'ombre elle est très nette avec 10 l'ombre est vachement plus floue et ça peut donner un peu plus de naturel aussi à la scène d'avoir des ombres un petit peu plus diffuses comme ça donc je suis toujours en rendu un petit peu brouillon hein. je vais pas faire un rendu de, de production là aujourd'hui Mais vous avez compris comment on va éclairer rapidement une scène avec juste la sensibilité de la caméra, un rectangle light aux fenêtres et peut-être en ajustant un tout petit peu le sunlight, encore que j'ai laissé les deux 1, un, un sunlight et un 1 et environnement et un 1 aussi, donc j'ai juste joué sur la sensibilité de la caméra et, euh, et j'ai mis un rectangle light aux fenêtres et on obtient tout de suite un éclairage beaucoup plus euh, beaucoup plus propre que ce que j'avais euh, quand j'ai lancé le premier rendu. Donc voilà, si vous voulez en connaître plus sur le réglage des lumières et sur plein d'autres choses euh, avec des réponses Ketchup, je vous laisse télécharger dans la description ce petit, cette formation vidéo de, de, de débutants, en fait, qui va tout vous apprendre sur euh, bah, les fondamentaux du logiciel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt. Ciao!